En fait déjà, rien qu'en faisant ça, ah oui, on voit des... ça fera l'arrête, tac, vas-y, je regarde. Puis tu vas faire comme Tiffen, puisque tu as fait celui-là, là, tu pars, tu vois, j'ai montré, et c'est bien que tu as une alors tu pars du bord, et tu descends, Hop, et tu continues, tu fais bien, des... super, on voit ça. je tu tu, je te rajoute un ouais, peu si vous je vous rajoute bien. un peu noir la limite entre l'eau et la pierre est très sombre d'accord alors regarde bien tu mets vous allez mettre votre doigt dessus tu appuies sans te brûler parce qu'à force de côté, ça brûle et ça et tu donnes tu laisses tomber ton bras En la verticale, faut vraiment Mais à partir du trait, pas au-dessus. Vas-y, appuie, Et tire. Le plus loin tire. possible, je pense. Très bien. Voilà, allez, continue. Continue. Voilà. Allez, tu vas à gauche. Voilà. Bon ben, c'est ce qui se reflète devant. Et pour, pour le plaisir de partage, maintenant tu prends tes quatre doigts comme ça. Tu les mets, mets-les sur la toile, sur ce que tu as faire. Non, non, là, regarde voilà. bien. Et tu vas faire, mais surtout ta toile, elle se là. comme ça Fais fait, c'est ça, vas-y. Donc des coups horizontaux, voilà. Tu vois Ah oui, tu peux les faire aussi, Tu me fais bien un petit peu. Oui, tu les fais, tout le monde, on se devra aller. Bon, la dernière, ils sont tous fous. C'est quoi ces artistes C'est magnifique. Non, mais en plus, c'est sympa. Tiens, mets-toi là-bas et regarde. Ah ouais. Chinois, c'est hein oui, pas pas sympa, non? Ah, ouais. t'attendais pas à ça? Ouais. Comme quoi, tu as quelque chose au bout des doigts. Euh, non, on est bien. Le parc est fabuleux, les gens commencent à arriver. Ouais. Si c'est pas plus le bonheur, ça y ressemble. Voilà. Du roman, des nouvelles et surtout de, de l'humour. Ça a été déprimé par des prix. Le premier accessit à l'Académie poétique de Provence, à Clélia. Et puis j'ai eu, euh, dépensé sans compter un prix d'honneur. C'est de l'humour, de la dérision. De... On en a bien besoin hein, en ce moment. Oui. Hein. Voilà, des calembours et puis aussi quelques pensées malgré tout, voyez-vous quelques pensées philosophiques hein voilà Je suis Danielle Casaburi, écrivain à la base et euh, créatrice de vêtements à upcycling avec des, vêt des vieux vêtements je fais des, des vêtements euh, portables on va dire ma costumière à côté qui me donne un coup de main donc des vêtements qui sont faits soit à base de, de rideaux comme là ou l'ensemble rose qui est fait avec un, un dessus de livre voilà, utilisation de vieux. Donc Annie porte un jean customisé et un tricot qui était trop petit, donc agrandi avec un caleçon. Je m'appelle petit Mistral, voilà, j'adore faire des photos, donc là je présente une exposition avec des photos de fleurs, de papillons, d'autres insectes, euh, je fais aussi d'autres photos euh, au gré de mes envies, voilà, j'ai une page qui s'appelle l'œil et les mots où je mets aussi des textes que je partage à la lecture, voilà, merci. merci.